Euh. T'es prête Yes. Ok. Alors, Manuel, je vais te faire le tour du mouchoir qu'on met dans la ma main. C'est un classique de la magie. Mm -hmm. Et qui va disparaître. Et pour ça, je vais utiliser un faux pouce. D'accord. Tu connaissais ça ou pas Non. Très bien, alors ouvre ta main gauche, et je vais mettre le faux pouce ici et tu vas fermer ta main gauche. Parfait. Très bien. Et maintenant le mouchoir, ce qu'on va faire, c'est que. Pour rendre l'expérience un peu plus difficile on va le signer ok donc c'est un peu fragile ce que tu vas faire c'est que tu vas dessiner avec des petits points sur le creux de ma main tu fais n'importe quoi ce que tu veux tant que tu vas reconnaître après et tu es sûr que ce soit toi qui a fait ça tu veux rajouter encore un truc ok, très bien donc il y a 5 points il y a 5 points ici ok et ça es, c'est la première fois de ta vie que tu as, as fait ces 5 points exactement comme ça j'ai pas pu euh, dupliquer ça à un en autre endroit pourtant je vais le faire sous tes yeux regarde, cette signature va apparaître à un autre endroit on essaye, 1, 2, et voilà, ça c'est incroyable, euh, on ne voit pas la caméra, donc je vais peut-être couper <rire> ça, mais très bien, donc il y a 5 points ici que Manuela, tu j'ai sûr ne reconnaître plus ça, Très bien, donc on va mettre, j'arrive dans la main, hein, les autres mains. on va mettre le mouchoir dans la main, parce que sinon je suis sûr que je perds ça, donc la signature qui est ici, et on va mettre le mouchoir dans ah, la main, c'est classique. t'as déjà aimé ça ou pas euh... qui disparaît ouais, ça problème, ça. Je crois, ouais, Ouais. ouais. Ouais ben, Tu sais comment ça marche ou pas Non. En fait, il faut souffler dessus. Tu, tu souffles comme ça, tu fais un, deux... Ah <rire> alors je sais que c'est bizarre, mais en fait, il il n'a pas vraiment disparu. Il a voyagé, tu sers quelque chose en ta main depuis tout à l'heure. Ouais. Parce que tu peux ouvrir très doucement. Ouvre doucement. Et alors, on a un focus ici. Et dans ce focus, si on regarde, il y a un mouchoir. <rire> mais okay. pas n'importe quel mouchoir, parce qu'il y a 5 points... Exactement. <rire> Merci si beaucoup. On peut montrer à la caméra les cinq points. Avec ouais, bon. grand plaisir, on est là. Ça y est.